Virginie noir bonjour. Vous publiez aux éditions François Bourin un deuxième livre, un deuxième roman, « La nuit infinie des mers ». Et je parle de deux textes parce qu'on en parlera, le, ce roman-là est quand même très lié au précédent. Et je voudrais d'abord commencer par, euh, par les titres, en fait. Euh, le titre, « La nuit infinie des mers ». Et je me suis posé plusieurs euh, questions qui étaient déjà, je pense, évoquées dans votre premier livre. Pourquoi ce pluriel Pourquoi cette femme, en fait, on a le sentiment qu'elle parle au nom de toutes les femmes, de toutes les mères. Mmh. Alors oui, le pluriel, parce que euh, c'est un texte, effectivement, qui me semble pouvoir parler à, à de nombreuses femmes, à de nombreuses mères. Euh, à la fois, parce qu'on est dans un discours, dans un, une histoire singulière, un récit singulier, mais à la fois, il y a quand même quelque chose de commun. Et dans ma démarche d'écriture, il y avait la volonté de justement mettre au devant de la scène euh, des, des femmes, des mères. Euh, qu'on avait l'habitude de, de laisser euh, dans le silence, en tout cas euh, qu'on qu n'avait pas forcément l'habitude de voir, euh, et d'ailleurs justement dans mon récit euh, c'était important pour moi de, de focaliser sur la mère, alors je parle aussi des enfants, mais, mais vraiment il y avait cette dimension de, de mettre en lumière l'expérience le, et de documenter son, son vécu. Euh, dans L'idée que euh, c'est un vécu partagé, collectif, et bon, là on est dans un, un registre de fiction, mais qui, qui par le biais de la littérature doit être parlé, à mon sens. Il y a un autre signe important, c'est que cette, cette mère n'a pas de nom, par exemple. Elle n'est oui. pas de nom. Voilà. C'était le même, oui, c'était le fait... dans votre premier livre, je crois. Oui, c'est effectivement la même démarche euh, qu'on retrouve dans le, dans le premier, toujours dans la même idée, finalement. que. Euh... j'aime pas trop utiliser le terme d'universel parce que c'est pas. Euh... Il y a quand même de la singularité, mais euh, en tout cas, oui, il y a, il y a quelque chose de, de, où on peut possiblement se reconnaître, ou euh, ou qu ait, que ce soit le lieu d'une connaissance, en tout cas d'une documentation d'une condition euh, particulière. Euh, L'autre partie du titre qui m'a interpellée, c'est évidemment « La nuit infinie, la nuit mmh. infinie des mers euh, ». C'est vrai que c'est un texte qui, dans un régime nocturne, ça se passe… Très souvent la nuit, hein, euh, la nuit des cauchemars, la nuit du, de l'absence de sommeil, la nuit du de, de, de ressassement, de l'angoisse, euh, de toutes les émotions, toutes les colères, ce terme infini. Alors il, rajoute, euh, il en rajoute une couche si j'ose dire, puisque l'impression que euh, de toute façon, ça n'a pas de fin et que voilà. On parlera des lumières quand même dans ce texte hein, euh, tout à l'heure. Mais voilà, il y a l'idée que c'est une c'est circulaire, ça revient tout le temps, et on ne s'en sort pas, en fait, elle ne s'en sort pas. Mmh. Oui, il y a quelque chose, peut-être, qui est un peu... Euh, qui peut être vu comme... Euh presque pessimiste dans, ce, dans cette assertion-là ouais. euh, parce qu'il y, y a effectivement euh, dans, dans la notion d'infini celle de déterminisme quelque part de, euh, de, de, de la condition des mères en, en étant, euh, étant euh, relégué sans cesse à ces fonctions-là avec l'interdiction de s'échapper d'une manière ou d'une autre de, de ce carcan-là. Il euh, y a quelque chose d'infini et de, j'ai pas envie de dire de définitif parce que non, du coup, <rire> c'est l'idée quand même. Euh, mais en tout cas, voilà, quelque chose de, de presque prédéterminé. Euh, et en même temps, dans la nuit, il y a quand même aussi la notion du, la notion du rêve et de la, de la possibilité de créer des imaginaires et de pouvoir s'échapper. Quand même, peut-être. Voilà. Donc, il y, y a, quand même deux, deux, dimensions dans ce, dans cette nuit, nuit infinie. Ouais. Alors, quelques éléments peut-être singuliers, narratifs du texte. On comprend, c'est une jeune femme. Elle a deux enfants, une petite fille, euh, une fillette, euh, un bébé, qui a quelques mois. Elle est seule. L'homme, le père, est parti. On vous évoquait aussi euh, cette, euh, ce cas de figure. Euh, assez répandu, hein, que les hommes mmh. euh, s'en vont, voilà. Euh, et puis, euh, un village de montagne, un village de montagne qui ajoute, euh, j'ai envie de dire, alors c'est très beau, en même temps, elle honnit ce lieu. Donc, il n'y a pas vraiment non plus de, de sentiment de réconfort par la, de la beauté de la nature. Bon, il fait très froid, on parle de, voilà, il y a de la neige, on est en régime d'hiver, on arrive vers l'hiver. Donc, il y a tout cet univers, finalement, lui aussi, qui est très enfermant. Ce n'est pas, euh, pas une nature ouverte, ce n'est pas une nature qui, qui console du tout. Ces éléments de narratif, ils viennent poser, j'ai envie de dire, ce cadre singulier dont vous parliez. Oui, et, et justement ce cadre physique, en tout cas ce, géographique, euh, est aussi une forme de violence parce qu'il y a quand même, une, je parle à un moment d'insolente beauté, il y a quand même oui. quelque chose de l'ordre de la beauté qui est euh, qu'elle qu ne, qu ne peut pas recevoir comme ça, dans cette situation, dans ce contexte, mais qui est quand même là et qui se pose comme presque une obligation à se sentir euh, bien dans ce décor-là, enfin voilà. On devrait pouvoir... Euh, en tout cas, c'était le, le vœu d'ailleurs, euh, au départ, du couple qui, euh, qui quitte la ville pour, euh, pour s'installer dans ce lieu-là. Et, euh, et finalement, bah, cette beauté, elle devient presque violente, par l'impossibilité à en profiter et puis à, à la voir presque, enfin, à la, Arriver à la. Et puis elle vient faire euh, vraiment contraste aussi avec le vécu euh, et l'expérience de, de cette narratrice. Un autre euh, élément qui me paraît important, ce sentiment d'enfermement, il pourrait euh, aboutir au fait que le monde n'existe pas. Alors ce n'est pas le cas. Elle évoque, à certains moments, la violence du monde. Vous évoquez, sans les nommer exactement, les, les attentats terroristes, qui sont très clairement euh, compréhensibles par le lecteur. Euh, vous évoquez euh, la ce que subissent les migrants, les enfants qui se noient. Et ça vient rajouter finalement euh, quelque chose à ces émotions qui est dès lors de l'ordre la, de, de l'abattement, évidemment, mais aussi de la culpabilité. Il y a un moment où elle se dit « mais qu'est-ce que j'ai à, à me plaindre Voilà, Je suis vivante, il y a des enfants qui se noient, qui avalent la mer, etc. Euh, et » J'aimerais qu'on parle de toutes ces émotions-là. Effectivement, le monde est là quand même, mais c'est un monde qui n'aide pas non plus, qui n'est pas très aidant. Elle fait un jour la démarche d'aller appelée à l'aide, en fait. elle se rend à un service social. Et là, c'est terrible, parce qu'en fait, les 20 minutes de sa vie, où elle comprend qu'elle n'aura pas d'aide, elle sera toute seule. Et il y a ce monde-là qui, voilà, qui rajoute, j'ai envie de dire, à, à son, à son désarroi. Oui. Et c'était aussi pour, euh, je crois que c'était pour construire aussi la question de la, d'ailleurs, les mots sont dits à un moment de la dépression postpartum, de la dépression maternelle et peut-être de la dépression de manière plus générale. Euh, c'est que ça se construit aussi euh, dans un certain, enfin, dans un monde donné et que justement, cette notion de culpabilité, elle est, elle est, euh, elle est très présente finalement dans le processus de, de alors, ça dépend pour, pour qui et c'est toujours singulier, mais dans le processus de la mélancolie, de, de se rendre compte d'une certaine inutilité ou impuissance vis-à-vis -vis de certaines choses et de l'impossibilité de profiter de, de l'instant présent de ce qui avec euh, avec beaucoup ces injonctions autour euh, bon, en particulier des femmes euh, de euh, d'aller bien de contribuer au bien-être du monde pour dire les choses très très rapidement, une espèce d'injonction au bien-être qui finalement euh, ne fait qu'enfoncer qu encore plus des, des personnes qui, qui, qui pourraient ne pas s'y reconnaître, voire se sentir inutiles. Il y a un, un, un fil conducteur aussi très important dans le roman, c'est l'évocation de la mère de la narratrice. Et il y a, il y a tout ce thème de la reproduction. On, euh, la mère elle-même ne voulait pas ressembler à sa mère. Hein, donc il y a toute cette idée que, génération en génération, euh, on essaie de faire mieux que la mère. Oui. On essaie de ne pas reproduire la violence, euh, la folie. Euh. Et en fait, là aussi, c'est un, un point douloureux du texte parce qu'elle se rend compte qu'elle a du mal aussi à, à échapper à ce modèle qu'elle oui. qu qu déteste, qu'elle a subi. Euh. Donc cette, cette question de la reproduction est un, euh, oui, un thème important. Du, du... Oui, oui, oui. Et puis que ce n'est pas si simple en fait et qu'il ne suffit pas de, de se dire qu'on ne va pas. Pour ne pas <rire> que voilà c'est pas si simple de formuler euh, le désir de, de sortir du, justement du déterminisme ou en tout cas de la reproduction euh, pour y parvenir et que ça va bien au delà parce que ça vient, ça vient chercher euh, dans, dans la mémoire du corps aussi donc il y, y a à la fois ça que j'avais envie de montrer mais aussi il euh, ya une forme de résistance de cette narratrice là de toujours être dans le questionnement euh, autour de ces questions-là, en tout cas de les, voilà, de, de les questionner euh, en permanence. C'est une forme de, de résistance à cette reproduction-là et de dire… Euh, elle est per en permanence finalement dans le, dans le désir de se sortir de ça à tout prix. Euh, bon Après, l'idée, c'est d'arriver à, à trouver l'équilibre euh, qui, euh, qui soit à la fois pas dans l'injonction non plus et pas dans la culpabilité et à la fois euh, euh, pas d'en céder à la violence finalement. Euh, mais c'est vrai que c'est en tension cette idée de, de reproduction et de résistance euh, par ailleurs. Alors J'aimerais, euh, pour que vous vers la fin de cet entretien, parler de la poésie dans votre écriture. C'est une écriture extrêmement euh, forte dans sa dimension imagée, euh, qui va chercher loin dans les mots, c'est un travail sur la langue. Et j'étais très agréablement surprise de découvrir un poème de Jean-Pierre Siméon, dans texte. Voilà. Il y avait comme un clin d'œil à l'idée que votre écriture, bien qu'elle s'inscrit dans le roman, elle travaille du côté de la poésie. Oui, oui, et de la fiction aussi. Ouais, J'ai notamment, euh, par ce texte euh, oui, qui débute, enfin, par cette partie qui débute le texte. Ce euh, sont des fourmis euh, qui parlent. Euh, voilà, c'était euh, finalement, euh, oui, une, une forme de, de, de clin d'œil ou en tout cas de référence à. à et pour autant, je, je, pas, moi, je, quand enfin, en écrivant, je n'ai pas le sentiment de faire de la poésie parce que j'ai l'impression que c'est un genre à part et auquel parfois j'ai tenté de, de produire, mais euh, je ne me suis pas forcément sentie à l'aise euh, là-dedans. Donc j'ai l'impression que c'est un genre avec beaucoup de codes aussi, mais, euh, mais je pense qu'il y a une forme d'autorisation en tout cas à sortir de quelque chose de conventionnel sur la, sur la littérature et d'emprunter au code de la, de la poésie. Euh, d'une certaine façon, quand même, avec voilà, des autorisations à ne pas être exactement tout à fait dans les codes. Très bien. Vous savez, Jean-Pierre Siméon, c'est lui qui dit que la poésie sauvera le monde. Voilà. Donc, c'est pas le hasard. pas le hasard. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Euh, pour finir, une petite citation de, du texte. À un moment donné, euh, la narratrice comme ça euh, La noirceur est très dense, mais eux deux sont une infime lumière. Je crois qu'on va finir là-dessus, hein, avec l'idée qu'il y a quand même de la lumière dans ce texte. Oui, bon, ça me fait plaisir de, de finir Merci. sur cette note-là. Ouais. Oui, oui il y a de la lumière. Et... Merci, Merci à vous. Beaucoup, Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci. <rire>